Magda, c'est euh, né de l'émerveillement que j'ai pour la nature et pour la beauté de la nature et l'envie de créer un personnage qui soit un peu l'ambassadeur, qui soit un peu la messagère, un peu naïve, un peu décalée par rapport, euh, pas, un peu comme aussi les enfants qui découvrent en fait, créer un personnage qui découvre parce qu'il vient d'un autre milieu d'un milieu tout sombre où il n'y a pas beaucoup de couleurs et qui puisse emmener à chaque fois les enfants dans différents endroits pour s'émerveiller. C'est vraiment une ode aussi à l'amitié, à la rencontre, et puis aussi à la promenade, comme, comme, comme, comme tu mmh. disais l'autre jour. C'est-à-dire, en fait, c'est montrer, sans montrer, emmener les enfants dans cette merveilleuse interrelation qu'est le vivant où finalement eh ben, on se rend compte que euh, le monde souterrain, c'est la nurserie des couleurs qu'elle va découvrir en, ensuite. C'est là que les graines sont en train de germer, que les animaux se reposent, que les larves dorment avant de sortir. Et qu'en fait, tout pourrait paraître euh, euh, euh, séparé, mais par Magda, en fait, tout trouve un lien. Le lien entre chaque, euh, chaque être vivant et chaque écosystème en fait, se réveille. Le texte était déjà écrit et justement c'était un univers déjà très très riche. Il fallait réussir à, à, à, rajouter, à, à rajouter encore autre chose, une autre, une autre lecture dans l'image le, dans et rajouter encore un autre, un autre univers. <coughs> euh, rajouter un fourmillement de détails pour que justement les enfants puissent s'approprier le l'album hein, et l'ouvrir à plusieurs reprises et redécouvrir quelque chose de nouveau hein, à chaque fois. Donc euh, Anne a ajouté beaucoup d'éléments naturalistes dans son texte euh, et moi je me suis amusée à le, à le développer et à le tirer enfin, encore plus comme une, comme une pelote et voir jusqu'où je pouvais aller dans le, dans le détail, les, les insectes, que tout fonctionne et qu'il y a une justesse quand même. Hein. Donc, euh, la Hulotte, <rire> qui nous a bien, euh, bien aidés, dont on est friande euh, toutes les deux. Les, euh, et puis euh, les, les guides de la show et enfin Il y, y a pléthore de documentation qui existe hein, pour, pour, et pour puis développer. la loupe. Et la... La, la loupe sur le terrain, l'observation <rire> La loupe ouais. sur le terrain, le glanage, je randonne énormément, comme Anne. Je pense que c'est un point commun que nous, avons, que nous avons toutes les deux, de beaucoup aimer se balader dans la, dans la nature, hein. chacune propre à notre région. Je suis originaire de Strasbourg, hein. Enfin, je, je vis à Strasbourg, et en proximité de Strasbourg, on peut très vite aller s'évader dans les, dans, les, dans les Vosges. Et je... J'ai une, une manière de randonner très… très le, le nez en l'air <rire> ou le nez en direction du sol pour essayer de ramasser tout ce qui est assez insolite au sol. Donc mmh. Tout ce qui est graines, végétation, insectes, plumes, j'aime énormément. Donc ça a été une bonne source d'inspiration pour, pour les faire apparaître dans cet album. Deux émerveillements qu'on a toutes les deux chacune, la, la scénariste et la dessinatrice. Et c'est génial de, de, de pouvoir partager ces, ces émerveillements et les amplifier chacune là où on est. En fait, il y a, y a vraiment une euh, émulation entre le... Je suis toujours... Euh, euh, bouleversée en fait quand je vois le travail qu'elle fait en voyant à quel point elle apporte du soin pour les enfants c'est délicieux de pouvoir rentrer dans une image et voir des arrière-plans, des tas de petits détails, la souris qui tient son bébé dans les bras, le, la chenille, la couleuvre qui et à chaque fois, je me dis ah magnifique quoi, je suis vraiment euh... c'est une heureuse rencontre. Ouais, pour essayer de développer au maximum Anne lance des pistes de de travail, des pistes d'inspiration euh, qu'il faut euh, à saisir à saisir au bon pour, euh, pour le développer. Ouais. On est dans le... Presque, dans dans la, le... Sur la brèche. <rire> Poético, euh, en fait, on va, plus vers, euh, on va plus vers la poésie tout en étant très proche de la nature parce qu'en fait, c'est ça qui est merveilleux, il n'y a rien à inventer, la nature est poétique en elle-même. Et l'idée d'amener un personnage un peu décalé, dans des milieux qu'elle ne connaît pas, va réveiller même chez les autres personnages, ce sentiment de la beauté du lieu dans lequel ils vivent. C'est ça en fait l'idée, c'est une espèce de contamination par l'émerveillement. En voyant quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui, qui, qui regarde, d'un seul coup on se rend compte de la beauté du lieu dans lequel on vit. Et, et on devient attentif en fait. L'idée c'est donner envie aux enfants de bien regarder le monde dans lequel ils vivent et, euh, et s'ils peuvent euh, le dessiner c'est génial quoi.